Bienvenue dans What Happened, une émission gérée par TCG Studio et Yuri, avec aujourd'hui en host, moi-même et Echo. Le but de cette émission est de donner à chaque participant un thème sur lequel écrire une histoire, avec cinq contraintes. Une contrainte de personnage, une contrainte de manière de raconter, une contrainte d'objet, une contrainte de lieu, et une contrainte de menace. Le but est donc de se réunir un jour pour le tirage au sort, et la semaine prochaine, le même jour, de venir raconter son histoire. Si vous êtes intéressé par ce concept, vous pouvez rejoindre le lien dans la description. On recherche activement des participants. Cette vidéo s'écoute un peu comme un podcast. Alors prenez votre meilleur café, votre meilleur chocolat chaud, votre meilleur thé, et détendez-vous. Ok, donc mon histoire à moi, elle s'appelle... Chimera. et mes thèmes à moi du coup c'était en euh, lieu un manoir en menace un monstre en arme un pistolet et en même raconter une discussion entre potes et comme personnage un ado alors comme j'avais dit on avait le droit à quelques euh, quelques trucs de setup quelques euh, lignes pour faire un setup pour euh, dé décrire un peu l'endroit où se passait le truc alors moi mon setup du coup ça se passe à Maple Lodge devant un feu et c'est un groupe de trois copains qui fait griller des marshmallows L'ambiance est chaleureuse, et puis l'alcool commence un peu à monter. Hey, « Hé les mecs, vous avez pas raconté ce qui s'est passé l'autre jour dans le vieux manoir ?» ah, Je sais que ça va paraître un peu trop, mais, mais bon. Vous savez, j'ai vu cette annonce sur Craigslist. C'est le doyen du village qui cherchait quelqu'un pour garder son manoir durant une semaine. Vous savez qu'il souffre d'arthrose, et donc plusieurs fois par an, il va faire de la cure thermale. Du coup, euh, il faut que quelqu'un nourrisse ses animaux, et, et il y en a beaucoup. Et quand j'ai vu la liste, euh, ça m'a un peu fait loucher, j'ai pas de mytho. Il bah, y avait euh, des, des chats, des scorpions, des chevaux, des poissons et même des araignées. Okay. Un peu bizarre, mais pff, ça va. Et dans l'annonce, il a dit qu'il ferait en sorte qu'il manque de rien. Et en étant allé plusieurs fois pour des dîners caritatifs, en étant petit, je connais bien les lieux et encore mieux la personne qui y habite. Et <rire> j'ai vu la paye et vu que j'aime bien l'argent, bah, j'ai appelé. Et le doyen m'a reconnu, il n'a même pas eu besoin de me faire visiter parce que je connaissais déjà l'endroit. Et puis il m'a montré sur ma chambre qui était vraiment une chose comme mon appartement. Et il a précisé que je pouvais inviter des amis, mais ne pas organiser de fête. Il m'a donné les clés, et il m'a aussi précisé deux éléments importants. En premier, le plancher du grenier est très fragile, mais aussi il s'y trouve rien. À part de temps en temps certains de ses chats. Et seconde chose, les araignées sont dans un terrarium dans la cave, car l'espèce supporte très mal le soleil. Bon, rien de très suspect jusque là, j'ai pas mytho. Il m'a laissé des indications pour chaque type d'animal, et lui et son chauffeur m'ont laissé. Mais dans la conversation, il avait un peu mentionné le passé de la maison, et apparemment, elle aurait appartenu à un groupe de sorties sataniques. Bon, pff, moi, je crois pas à trois soeurs de trucs, donc j'ai juste fait « ouais, bon, ok, ouais, ok ». Et donc, juste après, je suis allé nourrir des animaux, euh, et, et je suis revenu chez moi pour prendre des affaires. Je rentre dans ma chambre, et puis je commence à entasser des vêtements dans ma valise, quand, euh, du coin de l'œil, du coup, je remarque mon Glock 24 sur ma table de nuit. C'est, euh, vous savez, c'est mon pistolet pour tir de précision. Et puis, avec les événements des jours passés, euh, je préfère regarder proche de moi. On n'est jamais trop prudent. Vous savez que... Euh, D'ailleurs, depuis, depuis un peu de temps, euh, il euh, y a des filles qui disparaissent et apparemment il hein, y a aussi des mecs. Donc euh, moi je suis un peu, un peu prudent avec ça et euh, on n'est jamais trop prudent. Donc, euh, et, De toute façon, c'est un Glock 24, je sais utiliser et vous connaissez, etc. Et puis j'emporte aussi mon ordi portable, au cas où je trouve de l'inspiration pour de futurs textes. Bon, ça arrive souvent à des moments aléatoires, donc euh, je préfère aussi garder cette approche. Donc la semaine commence, les deux premiers jours se passent bien. Les chats sont adorables. J'ai encore du mal avec les araignées et les scorpions, mais ça passe et je trouve de l'inspiration dans tout ça. Puis, euh, mardi soir, pendant que je regarde la télé, où pour une fois se trouvait un programme intéressant, j'entends des bruits dans le grenier. Eh, curieux, je vais aller voir ce qui s'y cache. Puis je tends l'échelle, je monte tranquillement, j'allume les larmes de mon téléphone et puis euh, j'aperçois une boule de poils grise. Celle-ci se retourne et il s'avère que c'est Misty Gris, un beau chat chartreux. Je sais pas si vous connaissez, c'est des euh, chats gris avec les, avec les beaux yeux bleus là. Et euh, donc je le prends avec moi et je descends les marches, et c'est à ce moment là que je me rends compte que si quelque chose aurait voulu me tuer, elle aurait pu le faire environ euh, 7 ans fois. Et euh, j'ai pas mis tout, ça m'a un peu fait flipper sur le moment, parce que l'endroit le, le, est un peu étrange quand même. Mais euh, Misty, Gris, Misty Gris ressent justement cette peur en moi et il émet une sorte de <truits> miaulement inquiet. Et puis je, je, je, je retourne dans la télé et rien ne se passe de plus. Mercredi, rien ne se passe, mais je remarque qu'un poisson a disparu de l'aquarium. Je me dis que c'est peut-être un chat qui a dû le manger, et puis je continue. Et puis justement, cette pensée ça m'a donné un peu d'aspiration pour un texte. Je me suis noté ça, et puis en vrai, je vais pas mytho, je commençais vraiment à apprécier ces terres de la campagne, avec la tranquillité des animaux et ce de soleil du mois de juillet. Et puis en parlant de soleil, vendredi a été témoin d'un giga orage et les chats étaient survoltés. J'étais enseveli par des petites boules de poils. J'aperçus du coin de l'œil euh, Misty Gris et un chat que j'avais jamais vu avant, un vieux châssis à moi. Et puis le doyen m'en avait parlé, il m'avait dit qu'il ne savait jamais où il se cachait. Et aussi, durant cette journée, un scorpion s'est volatilisé. J'ai aucune idée de là où il est, et euh, il pourrait se trouver n'importe où. Et j'ai vraiment peur de me retrouver tr nez avec ce truc euh, quand je me réveille. Et, euh, et j'ai pas voulu mythos, c'était un peu flippant d'avoir cette pensée à la tête que « Oh mon dieu, où, où peut-être ce putain de scorpion Et je sais pas où il est. » Et puis donc, arrivé le, le fameux samedi, euh, vous voulez une bière d'ailleurs Ah ok, prenez une bière. Euh, c'est le jour où je vous invitais. vous savez, la plupart, plupart d'entre vous étaient bourrés, donc euh, vous ne vous souvenez pas vraiment de quoi il s'est passé. Mais dans la soirée, euh, l'un d'entre vous a soulevé le tapis du salon et a trouvé un pentagramme en rapport avec ce que disait le doyen du coup. Et puis euh, vous êtes arrivé avec Sonia, et puis elle nous sort un, un plateau de Ouija. Vous savez, elle, a, elle avait toujours aimé ces histoires de fantômes, mais je ne peux pas lui reprocher parce que franchement c'est passionnant. On a continué le Ouija, et puis il ne s'est rien passé. Mais euh, j'entends des bruits dans le grenier et une nouvelle fois je vais voir, mais cette fois-ci avec un peu un pressentiment. Je tire l'échelle et ce que je vois m'étonne un peu. Je vois tous les chats de la maison en train de fixer un point dans le grenier. Un endroit vide où il n'y a rien. Et donc j'ai laissé échapper un petit bourre en mode Hein quoi what the fuck Et puis tous les chats ils arrêtent de fixer ce point et puis ils se dispersent. Il y a Misty Gris qui vient vers moi et du coup ben, je l'attrape et puis je le ramène en bas. Et puis globalement rien de plus n'arriva dans la soirée. D'ailleurs vous savez que Sonia a disparu toute cette nuit. Euh... Ouais non c'est un petit détail chelou que j'avais envie de soulever mais euh... Ouais bon, anyways. Et puis arriva dimanche, euh, le fameux jour fatidique. En me réveillant ce jour-là, je me rendis compte que certains animaux étaient introuvables. Mais bon, j'en dirai rien de plus, hein. vous me connaissez, j'ai pas le sens des détails. La journée passa et puis je commençais à rassembler mes affaires, car de rien ne les revenir. Il était 22h. J'étais dans ma chambre en train de refaire ma valise et puis je m'apprêtais à partir quand j'entends un bruit étrange, et cette fois-ci je fais confiance en mon instinct. Je décide de prendre mon pistolet avec moi. Arrivé en bas des escaliers, j'entends des bruits de pas. Ça pourrait être le doyen, mais quelque chose cloche. Les pas, ils sont trop rapides pour que ce soit humain. J'arrive en bas discrètement, et je me penche pour observer la source du bruit. Et puis là, ce que j'aperçois me terrifie. J'aperçois des énormes yeux rouges, similaires à des yeux de chat, et j'entends un grognement sinistre. Je fais un pas en arrière, et, mais le sol craque. Du coup, la créature l'entend, et comme, me fonce dessus. Je sors du manoir en sprintant, évidemment. Et puis quand j'arrive dehors, bah, j'aperçois un truc que j'ai l'impression d'halluciner, j'ai l'impression que je me suis drogué ou un truc comme ça, c'est pas possible. Et puis le manoir est entouré de torches et d'hommes en tenue étrange. Et puis du coup j'entends la bête derrière moi et puis elle vient me passer la porte. Elle est folle de rage et elle semble totalement affamée et en grande souffrance aussi apparemment. Et puis sous la lueur du flamme euh, j'aperçois pleinement son apparence. La créature en fait c'est une sorte d'araignée avec une queue de scorpion, des yeux de chat et quatre yeux d'araignée avec une énorme mâchoire semblable à celle d'un requin. Du coup je prends mon pistolet en main et là, je commence à tirer sur la créature. Je touche deux de ses yeux et une autre balle se lance dans un mâchoire. Il ne me reste plus que quelques balles dans le chargeur, mais la créature me bondit dessus et m'a au sol. Je tire mes dernières balles dans sa mâchoire, mais il n'y a, a rien à faire. Elle rugit, mais elle a l'air de rien ressentir. Et puis, je tire une dernière fois pour vérifier que le chargeur est bien vide, et une balle part. Alors que j'étais pourtant sûr que celui-ci était vide. Je represse la détente, et une autre balle part. celle ci ont l'air plus puissante que les précédentes. Je continue de tirer, et les balles deviennent de plus en plus puissantes jusqu'à carrément exploser. Et puis, c'est à ce moment-là que la créature recule en faisant un cri effroyable. Et puis, je décide de la laisser s'en aller. Après tout, c'était pas le plus grave de mes problèmes actuellement. Et puis, une fois la créature partie, euh, des applaudissements retentissent. Plusieurs personnes s'approchent et deux d'entre eux enlèvent leur capuche. C'est le doyen et son conducteur. Il me propose de les rejoindre. Et ne sachant pas trop quoi faire, euh, ben, je décide d'accepter. Ah Merde, désolé, mystique, Gris fait un peu de bruit. Ah, ça sert à rien. <rire> Il dorme déjà. Bon, euh... Les mecs, vous pouvez sortir derrière les buissons, vous pouvez les amener. Il est temps de payer pour vos crimes, les mecs. Ah, c'est fini. Ah ouais. Ah ouais. <rire> ah ouais, c'est fini. T'en penses quoi en penses quoi oh, C'était bien en vrai. Putain. En, en fait, en fait j'ai justement fait pour ça le, le truc de... J'ai exploité cette technique du... Euh, il est temps de payer pour vos crimes parce que mon personnage s'est rendu compte que, euh, que c'était les deux personnes qui étaient responsables des enlèvements. Mmh. Et c'est pour ça qu'il a accepté mmh. de les rejoindre pour prendre leur revanche. Et en gros mon, mon personnage il avait euh, un pouvoir qui permettait de tirer à l'infini avec des balles gigapuissantes. C'est pour ça que j'ai dit que c'était de l'horreur fantastique, c'est parce que c'est pas forcément un truc qui fait giga peur, mais c'est un mmh. truc où il y a des twists et c'est ça que, que j'ai trouvé intéressant d'exploiter dans, dans le scénario que j'ai eu. Oui, je vois ouais. En tout cas, je suis content que c'était plus écho. Ouais, en vrai, parfois elle était sympa. Et puis ben, en vrai, t'as grave. De... Comment dire euh... J'ai pas trouvé le mot. <rire> J'espère que j'ai assez en fait... articulé Ken. Oui, mais ce que j'allais dire, ouais, c'est que t'as as bien pris en compte genre, la discussion entre potes. Genre vraiment, on aurait carrément dit un pote qui raconte sa, sa journée à ses potes. Enfin, c'est genre, je sais pas, c'est bien, c'est trop trop bien. Bah, c'est cool, merci. Rien pour ça, là. Ah là là. Ah, J'applaudis. Pas trop fort, parce que sinon ça va faire mal aux oreilles. <rire> J'applaudis. Non, ça va, ça va, ça va. Bon, du coup, euh, les thèmes qu'avait Yuri pour son histoire, il y avait euh, ado, homme, euh, manière d'écrire roman, euh, type de menace, esprit, objet, tableau et lieu abattoir. Bon, j'ai pas mis tout, j'ai réécrit l'histoire qu'il avait parce que c'était un peu brouillon, c'était un peu. ça ressemblait beaucoup en fait à un storyboard. Et du coup, j'ai rédigé ce qu'il avait écrit sous forme de roman. Et. Oh, ça donne un truc qui est pas mal. Nous sommes en été 2015, dans un petit village du nom de Dudley Town. Un endroit connu sur internet pour ses sordides légendes urbaines. Ce jour-là, Nathan, un jeune lycéen accompagné de ses amis, décidèrent de se rendre dans un abattoir abandonné pour se donner quelques frayeurs. Cela faisait un moment que Nathan et ses potes avaient repéré le lieu. Par la suite, ils ont été sur Internet pour y trouver du matériel et de l'équipement pour faire la chasse aux fantômes. Nathan et ses amis sont entrés dans le soi-disant lieu maudit vers 22h. Mais Nathan remarqua qu'il avait oublié les lampes à UV et les détecteurs à EMF. Il demanda à ses potes de rester à l'entrée, le temps qu'il a cherché l'équipement. Mais quelque chose d'étrange planait dans l'abattoir. Pendant que les camarades de Nathan attendaient, ils remarquèrent que des couteaux précédemment plantés dans les murs commençaient à se décrocher et à tomber au sol. Par précaution, ils décidèrent de sortir en courant. Malheureusement, ils ne remarquaient pas que l'un des leurs avait disparu pendant la fuite. C'était Sébastien, le plus peureux du groupe. Mais bon, ces camarades n'étaient pas venus les mains dans les poches. Ils sortirent tour à tour ce qu'ils avaient en tant qu'armes. Une batte de baseball et une barre de fer pour la plupart. Nathan était de retour, mais personne n'était là. La seule chose qu'ils pouvaient entendre était des cris qui menaient de l'intérieur de l'endroit des cris de rage et de panique. Il ne savait pas ce qui se trouvait dans l'endroit. Et il ne savait pas surtout que c'était bien pire que sa place-prie. Nathan rentra dans l'abattoir et retrouva ses amis qui lui expliquèrent la situation. Soudain, un membre du groupe remarqua quelque chose d'étrange et poussa Nathan, qui se rendit très vite compte qu'il avait échappé à une mort certaine. Un couteau avait volé à travers la pièce et était venu se loger dans la porte, à quelques centimètres de Nathan. Un membre du groupe lui affirma d'avoir trouvé un tableau qu'il avait aperçu durant leur visite. Il était pendu à un mur dans ce qui semblait être une salle de repos. Celui-ci représentait les différentes parties du bœuf. À ce moment-là, nous ressentîmes un souffle froid dans notre dos, comme si la mort venait d'envoyer son plus fidèle serviteur pour assurer son devoir. Nous étions devant le tableau, quand l'événement tout à l'heure se reproduisit. Un couteau sortit de nulle part et vint poignarder le tableau. Mais cette fois-ci, il était tendu de sang. Le tableau n'avait rien, mais Alexis, qui était derrière nous, s'est effondré, avec un énorme trou dans son abdomen. Le temps pressé, nous n'avions pas une minute à perdre je pris mon briquet et mis feu au tableau. Ce qui restait du groupe se retourna pour voir une silhouette de boucher en flammes, riant hystériquement avant de s'écrouler au sol et de finir ensemble. Et en sortant de l'abattoir, nous aperçûmes Sébastien, pendu à un crochet, par la gorge, au milieu de restes de porcs avariés, une mare de sang s'étant formée à ses pieds. Et puis en tournant le regard, nous remarquèrent Alexis, un hachoir à la main. Et en fuyant ce lion funèbre, la seule chose que nous pouvions entendre, c'était ce rire horrible. Ah, Echo est mort. Non, non, désolé. <rire> T'inquiète pas. C'est en train de me boucher. <rire> <rire> ouais, bon, c'était euh, du coup l'histoire de, de Yuri qui m'avait envoyé, parce qu'en fait, lui, il m'avait envoyé un euh, storyboard, et en fait, il n'y avait pas un seul point durant son truc, et donc j'ai dû mmh. tout rédiger en genre euh, oui. 30 minutes, mais j'ai rajouté, entre guillemets, plusieurs, euh, plusieurs éléments dans, dans le truc, j'ai corrigé des, des incohérences, des incohérences euh, temporelles. Parce qu'en fait, il avait foutu, euh, je ne sais pas si tu veux voir ça, Yuri, mais si tu regardes le live, euh, il y avait des trucs qui étaient très beaux avec ton histoire. Malheureusement, la manière dont tu écrivais, c'était très chaotique. Tu avais, avais, avais foutu des virgules au lieu de points. Et c'est des trucs qui sont oh. pas fous. Oh. Tu parlais beaucoup au passé simple, ce qui n'est pas nécessairement recommandé pour, euh, pour euh, raconter des histoires qui se, sont pas, qui se passent entre guillemets avec un narrateur qui est omniscient. Je trouve que c'est n'est pas très... Je ne recommanderais pas justement de, de faire ça comme ça. Au niveau aussi de l'incohérence temporelle. On avait euh, l'histoire qui s'est passée en 1950 et ils allaient sur Internet pour acheter du matériel. Enfin 1980. Donc il faut faire attention avec les incohérences euh, euh, euh, temporelles du coup. Je pense que c'était assez important. Mais sinon en vrai il y avait de bonnes idées. Mais le problème c'est juste que c'était pas rédigé en fait. C'était juste euh, Le problème c'est que c'était pas rédigé. Euh, quand j'ai vu le truc j'ai fait bon. Je pas passé avec ça. J'ai le droit de le rédiger. C'est dommage, mais on, dans tout cas, il y a quand même des idées qui étaient sympas. Mais il y avait des idées bon. qui étaient sympas. Genre, bon, après, moi, je n'ai pas mytho, c'est moi qui rajoutais le fait que le boucher brûle et le fait que Alexis se relève en riant à la fin. C'est moi qui l'ai rajouté pour avoir une, une bonne conclusion, justement, à l'histoire. En mm -hmm. fait, juste, il sortait, il sortait du truc avec le tableau dans, son, dans sa version. Il prenait le tableau et il sortait du truc avec le tableau. Mm -hmm. Et ah, il voyait vois. les cadavres sur la route. Mais c'est tout ce qu'il voyait. Et c'est ça que justement que je reproche euh, à l'histoire. C'est que l'histoire de base, justement, elle n'avait pas ces, euh, ces, euh, ces événements un peu de, euh, de chute d'histoire. Après, je sais que ça a été fait un peu rapidement. Ça a été fait un peu de dernière, dernière minute aussi, mais, euh, mais ouais. Oh putain, on a une troisième personne qui a rien, c'est incroyable. Non, on a quatre personnes qui a rien. Scorn aussi a rien. Du coup. Oh mon dieu. Oh la fatigue La fatigue, ok bon. Ben bah, du coup, il reste ton histoire, et puis après il reste rien. Ah, ah ouais, ton histoire, ah ouais. Le micro de Echo avait quelques bugs, donc c'est moi qui vais raconter l'histoire. Echo avait en thème un conte, avec en menace un stalker, en personnage principal un enfant, en objet un pentagramme, et en lieu un vaisseau spatial. Voici son histoire. Il était une fois, une jeune fille, perdue dans un cauchemar réveillé, souhaitant changer le cours des choses. Elle pensa donc qu'un vœu ou qu'une prière pourrait fonctionner. Elle se mit donc à prier la lune tous les soirs. Comme à son habitude, elle fut réveillée par des cris. Cette violence n'est plus un supplice pour elle. Elle s'est inconsciemment habituée au bruit de coups et des chutes, C'est si seulement elle pouvait être heureuse, dans une belle famille comme dans les contes que lui raconte sa pauvre mère sous les rayons lunaires. Comme chaque soir, elle se mit à prier, puis elle vit une forte lueur tomber du ciel. Elle décida de faire un vœu. Un bruit sourd perturbant le rituel de la jeune fille. « Je dois y aller », se si dit-elle. Si elle pouvait tout changer, alors fuir de son foyer le soir n'était qu'une formalité. Traversant la forêt sombre, la petite fille s'y enfonça, avec son nom sans peluche dans ses bras. Celle-ci lui a toujours donné du réconfort, surtout dans l'obscurité. Derrière les feuilles et les branches, elle aperçut une étrange forme. « Particulier pour une étoile filante, » dit-elle. La curiosité étant son plus grand défaut, elle décida d'entrer dans cette machine, malgré le fait qu'elle eut la forte sensation d'être observée. Elle s'y aventura prudemment, en faisant le moins de bruit possible. Mais son attention se fixa sur un symbole gravé au sol, en forme d'étoile. « La voilà enfin, l'étoile filante qui réalisera mon vœu, » s'écria-t-elle. Se précipitant devant le signe. Une forte voix ressentit, et la pétrifia. Chaque bonne chose a un prix. Donne-moi l'objet est le plus cher. Effrayée par la voix, mais déterminée à changer sa vie, la petite fille déposa son fidèle ami, sa lumière dans l'obscurité, dans ce cercle. Après cela, elle dit à haute voix, « Je souhaite voir ma mère heureuse et souriante. » Une lumière vive jaillit de l'étoile, éblouissant l'enfant, la mettant dans un profond sommeil. La petite fille se réveilla avec une chose bien différente que de son misérable quotidien. Une odeur alléchante lui traversait les narines. Au contraire des craquements habituels du taudis dans lequel elle vivait, se précipitant dans les escaliers, elle vit sa mère devant une belle table garnie et un magnifique sourire sur son visage. « Est-elle heureuse Est-ce que je rêve ?» se dit la jeune fille. S'asseyant devant ce déjeuner royal, la première bouchée de brioche fut un choc pour elle, La Adam qu'il s'agissait bien de la réalité. Dévorant ce déjeuner divin avec des larmes coulant de ses joues, elle goûta enfin au bonheur d'une famille aimante. Cependant, après ce moment de pur bonheur, elle fut prise d'une sensation glaçante, une sensation d'être épiée. « Où est papa ?»« Il devrait être debout vu l'heure qu'il est. » se dit-elle. Sa mère cessa de bouger, et un silence fracassant retentit dans toute la maison. La fillette se dirigea à l'étage et alla réveiller son père. En mettant la main sur la poignée, une sensation de malaise et d'effroi la traversa, paralysant son âme. Se retournant vers la cage d'escalier, le regard vide de sa mère lui glaça le sang. Comprenant la gravité de la situation, la petite fille se mit à agir comme si de rien n'était et reprit les escaliers. Est-ce que cette chose était vraiment sa mère La fillette prit ses jambes à son cou et décida de revenir à l'étoile filante, traversant la forêt avec son cœur palpitant. Arrivée devant le vaisseau, la fillette prit son courage à deux mains et se faufila à travers les décombres. Elle revit son étoile, illuminée cette fois-ci par un éclat différent. « Te revoilà, » me dit la voix. Es-tu sais de ton mon enfant ?»« Je ne suis pas, » lui répondit-elle. « Je souhaite faire un autre vœu. » Après un certain silence, la voix retentit à nouveau. « Tout à un prix. Il, il me faut, faut quelque tout chose tout de précieux. précieux. »« Mais je n'ai rien sur moi, » répondit-elle avec un air terrifié. « Tu possèdes quelque chose de très précieux. Ton âme, il me faut ton âme. » « Je pourrais exaucer tes rêves les plus fous si tu me la donnes. » Sans réfléchir à deux fois, la fillette se mit dans le centre du cercle et cria son souhait. « Je souhaite que tout redevienne comme avant. » Une grande figure rouge jaillit du sol et la l'âme de la fillette, la plongeant dans un profond sommeil. Le lendemain, celle-ci se réveille avec les cris qu'elle connaît tant. Descendant les escaliers, elle vit ses deux parents. « Au moins, ils sont bien vivants, » se dit-elle. S'assoignant à la table avec son pauvre petit déjeuner, elle prit une bouchée. Et, malgré cette odeur de nourriture pourrie, elle se dit qu'elle trouvera une solution à ce problème. Maintenant que tout est dans l'ordre, tout va mieux, n'est-ce pas Le bonheur ne s'acquiert pas avec un simple souhait. Il se doit d'agir pour l'obtenir. Oh, intéressant. <rire> intéressant, intéressant. C'était pas mal, c'était pas mal, c'était bien. J'ai bien aimé... Euh le fait justement d'utiliser de, euh, de le vaisseau spatial justement comme ça. Là, on n'était pas obligé forcément que l'histoire que se passe dans l'endroit, mais on, était, on devait mentionner l'endroit. Et c'est ça justement que, que, que tu as fait. Que yes. je ne veux pas dire que les gens <rire> ont fait, parce qu'on a, on a, on a été trois à écrire une histoire. Donc euh... <rire> ah bon. Je l'ai un peu travers, à toujours. Hein, donc euh... Mais en vrai, je suis assez de l'histoire dans le sens où genre... Euh... J'essayais vraiment de faire quelque chose de, de sneaky, enfin, tu sais, quelque chose de pas très. Fin, oui, un peu subtil, faut... ouais, je vois. Oui, voilà. Parce que bon, on peut totalement se demander ce que se trouvait derrière la porte de la chambre, par exemple. Oui. Ça pouvait être problème, quelque ouais. chose, peut-être. Peut-être. Hmm. Possible. Et on peut se demander aussi qui était euh, ben, justement cette chose qui a l'observé. Euh, hmm. Qui l'observait, justement. Bon, ça, c'est évident. Mais voilà. <rire> ouais. j'ai même essayé de faire aussi le la morale de l'histoire au final je pense qu'elle a rendu trop de dans l'histoire donc mais oui de toute façon les, les contes c'est fait pour avoir une morale donc à euh, ouais, bien ça. géré exactement yes ouais mais yes. Euh, en vrai euh, en vrai c'était plutôt bien j'ai pas mis tôt par contre c'est chiant que ce soit déjà fini du coup c'est euh... du fou. coup je vais un peu parler peut-être de, de, de des détails de mon histoire que qu a, que j'ai pas encore relevé justement mmh. euh, les à un moment, tu sais, je dis euh, « Vous roulez une bière euh, ?» À un moment, dans mon histoire, je dis « Est-ce que vous voulez une bière ?» Genre comme ça. Oui. Et puis en fait, dans la bière, bah, bon, c'est un peu évident. S'il y avait de... Il y avait un somnifère. C'est pour ça qu'à la fin, ah « Ah, vous dormez déjà ?» D'accord. C'est pour pas ça qu'à qu la fin, je utile. fais « Ah, vous dormez déjà ?»« Oh, mais, <rire> comment... <rire> mais comment... <rire> comment ça se fait, <rire> les gars ?» oh. <rire> Euh... Ouais, bon. Euh, Il ouais. faudra définitivement avoir plus de personnes la prochaine fois pour un peu plus de sécurité. Mais en vrai, mmh. déjà, rien qu'à Trois histoires, on a fait euh, 30 minutes. Ouais, 40 minutes. Vrai. Et on a fait un peu de débrief euh, là, mais en principe, on aurait dû avoir des invités. Et finalement, euh, rien qu'à deux, déjà, on le fait. On fait ça en 30 minutes. C'est bien Ouais. j'imagine pas plusieurs, ça aurait fait encore plus après. Ben ça, ça, ça aurait été cool, mmh. ouais. Bon, j'espère que vous avez aimé la vidéo. J'ai mis pas mal d'efforts sur le sound design, sur l'ambiance et tout ça. Donc j'espère que vous allez apprécier cette vidéo. Et si vous voulez voir plus d'événements comme ça, vous pouvez justement vous inscrire par le Discord qui est dans la description. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis, ciao